Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bituron, j'espère que tout le monde va bien. Journal de bord sous OpenCPN. Alors dans un premier temps on va au navigateur, on va se rendre sur le site de Bituron, le même fichier partage. Partage vous descendez et vous allez dans les plugins où vous allez avoir donc les deux fichiers de journal de bord, un pour Mac et un pour Windows. Nous, on est intéressé par la version Mac, donc on va cliquer et on va être redirigé sur le drive il va nous autoriser à télécharger comme ceci. On télécharge. Et voilà. Une fois que le fichier est téléchargé, je peux quitter. Donc je quitte absolument tout, je vais dans le dossier de téléchargement qui est ici, que vous pouvez retrouver en général dans le Finder, ok Donc je fais un clic dessus, il va refuser, alors ça c'est une fois sur deux, ça dépend comment vous avez protégé votre Mac, moi je suis assez dans la protection, donc du coup comme c'est un développeur non identifié, il va me le refuser. Alors si ça vous arrive, pas d'inquiétude, on fait OK. On va dans les paramètres système. Paramètres système, vous descendez dans sécurité et confidentialité. Une fois que l'onglet est ouvert, vous allez en bas et il y a ouvrir quand même. Vous cliquez dessus et le pop ouvrir. L'installateur va s'ouvrir. Il exige une autorisation, donc on l'autorise. Et on peut donc continuer notre installation. Donc on continue, on continue, j'accepte. Allez on installe. Évidemment, encore une fois la sécurité, donc on tape notre code pour ceux qui ont un code à rentrer. Comme je vous dis, hein, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Hein. On ferme, je place à la corbeille car j'en aurai plus besoin. Je vais ouvrir donc OpenCPN. Je vais dans fichier, enfin dans OpenCPN en haut à gauche, préférences. Donc ça m'ouvre tout le fichier. Mais vous pouvez également, je le referme pour comme ça je vous montre, vous pouvez très bien le prendre également sur l'onglet flottant que vous trouvez sur, euh, sur la gauche. Vous voyez, ça revient exactement au même. On va dans complément. Complément, on va chercher dans la liste le journal de bord. Il est ici. Logboot. On clique sur Activer. On le sélectionne par la suite. On va dans les préférences. Dans les préférences. Alors, je ne vais pas vous guider pour configurer euh, le journal de bord. Hein. Là, la vidéo a seul, simplement le but de vous montrer comment le télécharger, on l'installe. Donc là, il est pratiquement terminé. Euh, mais vous allez pouvoir percevoir que euh, vous avez plusieurs onglets en haut. Donc le comportement, la capacité. Donc c'est le réservoir d'eau ou le réservoir de gasoil, les batteries, les abréviations que vous allez vouloir retrouver. Vous pouvez les personnaliser. Les chemins d'accès. C'est pour pouvoir lire les fichiers et diverses. Diverses, c'est si jamais euh, votre ordinateur est connecté par un système USB avec euh, l'électronique de bord. Donc euh, Vous allez pouvoir voir euh, les informations concernant le moteur euh, ou autre. Dans le divers, vous avez tout ce qui est voile également pour pouvoir les nommer avec les abrèves et pour pouvoir télécharger également les fichiers euh, KML. Voilà. Donc là, on est sur la base. Donc on ferme. Donc pour pouvoir utiliser le journal de bord, une fois qu'il est activé, que vous l'avez configuré, vous faites appliquer. appliquer, OK. Et vous allez le retrouver dans la barre euh, flottante à gauche. Elle se trouve juste au-dessus de la bouée de l'homme à la mer du mob, juste ici. Vous cliquez, le journal de bord s'ouvre. Voilà. Donc le journal de bord se présente comme ceci. Donc une zone de remplissage. C'est là que vous allez le remplir au fur et à mesure. Ici, tous les aperçus des journaux de bord que vous pouvez avoir. Donc vous pouvez en avoir plusieurs, vous pouvez en avoir qu'un. Vous pouvez aller en chercher des anciens. Compléter l'équipage lors d'un départ. Ne pas oublier de compléter la zone du bateau et du propriétaire. Et vous avez un onglet maintenant, ce qui est relativement sympa. Donc euh, tout ce qu'il y a à faire, donc les actions, les réparations à faire ou effectuer et les pièces à acheter et à prévoir. Donc voilà, je vous ai montré comment installer et télécharger le journal de bord pour OpenCPN. La prochaine vidéo sera soit euh, comment installer euh, le GPS en USB pour OpenCPN sur son ordinateur, que ce soit PC ou Mac. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, si elle vous a plu, merci de mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, le petit pouce en l'air, abonnez-vous, ça motive, encore une fois, et à bientôt, merci beaucoup.